Alors la partie qu'on va aborder maintenant, euh, qui correspond sur vos livrets aux diapos 5 et 6 des missions et tâches des AVSH, concerne la création des PIAL, pôles inc inclusifs d'accompagnement localisé. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu euh, les nouvelles modalités d'organisation concernant ces PIAL. Alors déjà pour dire que euh, la création de ces piales, elle est en, en grande partie en lien avec euh, l'augmentation croissante euh, des besoins d'aide humaine. Hein, de plus en plus d'élèves, depuis la création euh, de la loi de, de 2005, hein, de plus en plus d'élèves ont besoin ou bénéficient d'une aide humaine. Alors l'idée de, de, de ces piales, c'est vraiment de, de retravailler la... La coordination des moyens d'accompagnement humain euh, au sein des établissements. Alors Au sein des établissements publics, privés, euh, sous contrat, bien évidemment. Alors, c'est Pial, en fait, l'idée aussi, c'est quand même, avant tout, dans l'intérêt de, de l'élève. Hein, et c'est vraiment de, de prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de chacun des élèves en situation de handicap, avec toujours comme objectif, comme visée, le développement de leur autonomie. Alors les piales ont différentes modalités d'organisation, hein, il y en a notamment trois. Euh, le, la première possibilité c'est ce qu'on appelle les piales premier degré. Alors euh, généralement les piales premier degré regroupent plusieurs écoles. Euh, sur un secteur donné. Alors, plusieurs écoles élémentaires ou maternelles hein, sur un secteur donné. En général, euh, ça correspond environ à une circonscription. Alors, ce qu'on appelle circonscription, c'est un secteur géographique hein, euh, qui comprend un certain nombre d'écoles maternelles et élémentaires, publiques ou privées. Ce qu'on appelle ensuite la deuxième modalité, c'est ce qu'on appelle les piales second degré. Alors, les piales second degré, l'idée, c'est de regrouper plusieurs établissements, hein, plusieurs collèges euh, ou lycées, euh, avec un, un fonctionnement commun au sein du, du PIAL. Donc. Euh, actuellement, dans le département du, du Rhône, ce qui a été euh, euh, expérimenté euh, sur l'année 2019, c'est des PIAL avec à, environ 4 ou 5 euh, établissements, donc 4 ou 5 collèges ou lycées, qui sont regroupés au sein d'un même PIAL. Donc c'est sur un secteur géographique restreint quand même. Hein. Euh, le, la troisième et dernière modalité des piales c'est ce qu'on appelle les piales interdegrés. Donc là l'idée c'est vraiment de regrouper à la fois des écoles maternelles élémentaires et puis des établissements du second degré donc collèges et lycées de secteur. Donc là c'est vraiment de, de former un tout entre le premier et le second degré. Alors une autre modalité de pial, je l'avais évoqué la, la dernière fois, c'est ce qu'on appelle les piales renforcées, donc qui sont eux aussi expérimentés avec l'idée que voilà, sur ce secteur, puisque un pial c'est quand même un, un secteur géographique défini, c'est l'idée que les, les professionnels du médico-social qui sont sur ce secteur peuvent intervenir en appui des établissements euh, scolaires. Donc, euh, voilà, là, c'est expérimenté aussi cette année avec l'idée, à terme, de développer aussi, de déployer ce type de, de partenariat et donc de pial renforcées. Alors, pour information, euh, cette année scolaire 2019-2020... Euh, les piales qui ont été mis en place dans le département du Rhône, le choix qui a été fait, c'est d'expérimenter uniquement des piales premier degré, donc qui correspondaient à une circonscription, ou des piales second degré, regroupant 4 ou 5 établissements. Euh, les piales interdegrés n'ont pas été euh, expérimentées cette année, mais euh, pourront l'être par la suite. Alors, euh, c'est quoi finalement l'objectif de ces, de ces piales hein Je disais tout à l'heure que c'était au vu de, du nombre croissant d'accompagnements, de réorganiser les accompagnements humains. Et donc, le PIA, il a finalement trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est l'idée que l'accompagnement humain, il doit être au plus près des besoins des élèves. Hein, l'idée, c'est vraiment d'accompagner chaque élève euh, en fonction de ses besoins et non pas en fonction d'une logique, j'allais dire presque euh, administrative ou d'organisation, hein, c'est vraiment de répondre aux besoins de l'élève avant tout. Donc ça veut dire pour ça que les équipes doivent identifier, repérer, observer les besoins de chaque élève. Hein. Euh, pour euh, illustrer un petit peu ça, euh, de manière un peu caricaturale, mais c'est l'idée de dire que parfois certains élèves, euh, au vu de l'organisation qui était pensée, pouvaient euh, bénéficier d'une aide humaine sur des matières, sur des disciplines pour lesquelles ils n'en avaient pas besoin. Je pense à certains élèves pour lesquels il y avait un accompagnement sur des séances de PS alors que l'élève n'en avait pas besoin ou un élève qui avait besoin d'un accompagnement euh, en mathématiques alors que ses besoins étaient plutôt sur euh, le langage et, et le langage écrit notamment. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de redéfinir les besoins de l'élève et de proposer l'accompagnement donc là on parle bien bien sûr de l'accompagnement mutualisé hein, de, de, de redéfinir au bon moment l'accompagnement de l'élève. Que ce soit au niveau donc cette organisation de la classe, hein, mais aussi au niveau de l'établissement pour harmoniser, organiser les accompagnements en fonction des besoins de chacun des élèves de l'établissement. Le deuxième objectif euh, visé par, euh, par ce Pial, c'est vraiment l'idée qu'il y ait une grande flexibilité dans l'organisation. Hein. C'est vraiment se dire que euh, on doit répondre au plus vite aux besoins de l'élève. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un élève est notifié par la MDPH, hein, Maison Départementale des Personnes Handicapées, euh, jusqu'à présent, euh, les élèves notifiés, parfois, attendaient un certain nombre de temps que l'AESH soit recruté pour pouvoir mettre en place l'accompagnement. Là, c'est une logique inverse, c'est-à-dire, c'est l'idée que euh, les AESH sont déjà en place dans un, dans un pial. Hein, donc, il y a un pôle d'AESH qui sont présents. Et en fonction des notifications, eh bien, il y a une flexibilité dans l'accompagnement qui permet de répondre immédiatement, hein, en tout cas dans les plus brefs délais, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, avant, les élèves attendaient l'arrivée de l'AESH. Si on est sur une logique inverse, on peut dire que maintenant, c'est les AESH qui attendent l'arrivée des, des notifications des élèves pour mettre en place les accompagnements. Alors, pour rappel quand même, euh, la, les AESH vont intervenir dans une certaine zone géographique hein, qui correspond au Pial. Donc, euh, les, la zone d'intervention est définie dès le départ. Hein, L'AESH est affecté dans le Pial et du coup, il a la liste des établissements, des écoles qui sont euh, dans ce secteur géographique. Le, le troisième et dernier objectif, c'est euh, l'idée de la professionnalisation des accompagnements et l'amélioration des conditions de, de travail. Donc l'idée, c'est vraiment que, euh, au sein du PIAL, hein, on est vraiment sur du niveau local. Hein, le, le, L'emploi du temps de l'AESH va être défini réellement par les personnes de terrain en fonction des besoins des élèves et puis en s'adaptant aux modalités d'organisation de chaque établissement. Du coup, les emplois du temps des AESH vont être définis sous l'autorité de l'inspecteur de circonscription quand on est dans le premier degré hein, et sous l'autorité du chef d'établissement concernant le second degré. Alors, euh, les AESH aussi, au sein des Piales, vont pouvoir bénéficier d'actions de formation hein, sur leur temps de service, bien sûr, euh, avec l'idée quand même que ces formations doivent être prioritairement euh, hors temps euh, de présence euh, des élèves. Alors, du coup, cette, euh, cette nouvelle organisation en Pial a amené aussi euh, euh, l'apparition de nouveaux acteurs, enfin, en tout cas, de de, de nouveau, nouvelles fonctions euh, et notamment la première fonction, c'est la fonction de, de pilote, hein, donc le, le pilotage des piales. Euh, dans le premier degré, c'est les inspecteurs de circonscription qui, qui pilotent les piales et euh, concernant le second degré, c'est les chefs d'établissement. Euh, en cas de piales interdegrés, il y a une, un copilotage entre euh, l'inspecteur de, de l'éducation nationale et euh, le chef d'établissement. Alors, le, le rôle du pilote, euh, il est bien sûr en lien avec le service d'accompagnement, le service, euh, hein, le service euh, académique d'accompagnement. Et l'idée, c'est vraiment de, bah de, de gérer, euh, de s'assurer du bon fonctionnement des, des accompagnements. Donc, du coup, il doit être informé de toutes les modifications des accompagnements, voire même des, des emplois du temps concernant les, les avessages du PIAL. De la même manière, ce, ce pilote a pour, pour mission hein, l'évaluation de l'activité professionnelle des AESH. Alors, on le verra en lien avec le coordonnateur, mais aussi avec les directeurs et les, et les enseignants ou les chefs d'établissement. Alors, je parlais de, de coordonnateur parce qu'évidemment, euh, il est nécessaire qu'il y ait un, une coordination au sein des piales. Donc, le, le, le pilote a un coordonnateur qui va lui euh, vraiment euh, réguler euh, concrètement euh, les accompagnements, euh, coordonner ses accompagnements. Et généralement donc pour le premier degré c'est un directeur d'école qui bénéficie d'une décharge pour pouvoir s'occuper de, de cette gestion. Et puis pour le second degré c'est un membre de l'équipe pédagogique qui a été nommé par le, le chef d'établissement. Alors son, son rôle au coordonnateur du PIAL, c'est vraiment, je disais, de, de, de coordonner, bien sûr, mais du coup, de moduler les, les emplois du temps, les différents accompagnements, hein, donc les emplois du temps des AESH. Alors, il va le faire en fonction des besoins d'accompagnement des élèves. On parle bien sûr des élèves qui ont une notification d'aide mutualisée. Alors, ces emplois du temps euh, qui vont être hmm, modulés en fonction des besoins, ne sont donc pas fixes sur une année scolaire. Euh, le coordonnateur peut, alors soit ponctuellement, dans le cadre par exemple d'un stage, d'un voyage scolaire, euh, modifier l'emploi du temps de l'AESH. Mais il peut aussi le faire de manière plus durable, c'est-à-dire qu'il peut réorganiser tous les accompagnements de l'établissement et du coup ça peut nécessiter de revoir les emplois du temps de chacun. L'idée c'est vraiment de faire en fonction des besoins de l'élève mais bien évidemment en concertation toujours avec l'équipe pédagogique. Alors le, le troisième acteur potentiel euh, c'est que dans chaque département il est possible de nommer un AESH ce qu'on appelle un AESH référent. Alors pour le moment, dans le Rhône, c'est en cours de, de réflexion, ça n'a pas été mis en place. Hein. Mais l'idée, c'est que cet AESH référent, il aura pour mission en fait, de, de venir en appui à ses collègues, euh, et notamment, aux, par exemple, aux AESH qui, qui sont nouvellement nommés, hein, pour les aider à leur prise de fonction. Euh, ça peut être aussi d'aider des AESH qui seraient en difficulté dans leur accompagnement. L'idée pour cet AESH, c'est vraiment de... De mutualiser ses pratiques et ses outils au service de, de ses collègues. Voilà donc euh, euh, à terme euh, ce, ce poste pourra être mis en place aussi dans le, dans le département. Alors pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire et puis pour aller un petit peu plus loin aussi dans cette compréhension des piales, euh, je vous invite à lire le document euh, va d'aimer comme pial de la rentrée 2019, qui permet vraiment de, de détailler tout ce que je viens d'expliciter de, euh, à l'instant. Et donc euh, je vous aurai sur votre document, euh, votre livret d'accompagnement, les coordonnées pour télécharger ce document que je vous invite vivement à lire.